Là, le journal de 20 h sur une chaîne ou sur une autre, c'est le même. C'est du copier-coller, il mélange un petit peu les sujets, histoire d'eux, mais sinon on parle toujours de la même chose. Quoi. Alors en France, la France aussi, elle est grande malgré tout. Et pourtant, euh, on parle pas des bons sujets. Quelqu'un qui se plaît dans son travail, c'est rare. Aujourd'hui, un travail, c'est plus alimentaire. On travaille pour s'alimenter, pour alimenter une famille. On ne travaille pas parce que ça nous plaît. Et quand bien même on a l'objectif de travailler dans un domaine qui nous plaît, une fois qu'on est en poste, on se rend compte que c'était pas franchement le reflet de ce qu'on attendait. Quoi. Euh, moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu une vie professionnelle, on va pas dire chaotique, mais pas loin. Quoi. Pourtant, euh, j'avais un bon poste, mais je suis restée sur ma faim. Et, et en fait, je trouve que dans certains emplois, je vais pas parler en, en général, mais dans certains emplois, l'individualité, la personne, est bafouée. L'identité se perd en fait. On n'est plus une personne, on est, on est un groupe. On est des citoyens, on est les Français. Et on n'est plus des individualités dans cette masse de Français. Et moi, c'est ça qui me gêne un petit peu. Quand vous parlez, quand vous avez un avis sur quelque chose, on va vous dire, bah, tiens, lui, il est gaucho, lui, il est machin, lui, il est FN. Ça me gonfle, cette étiquette qu'on met aux gens. Parce qu'on n'est pas un parti politique, on est une personne à part entière avant tout. On n'est pas non plus une religion. Je me suis toujours dit que, que j'étais complètement à côté de la plaque. quoi. Même quand il y avait des discussions de familiales ou quoi, j'étais toujours à contre-courant. Et souvent, les gens me traitent de réac, mais je ne me sens pas réac du tout. J'exprime juste mon opinion. Et si le fait d'exprimer son opinion qui est à contre-courant des autres, c'est être réac, alors ok, je suis réac, mais je ne pense pas. Je pense que réac, c'est une étiquette, encore une fois, qu'on colle à des gens qui sont à contre-courant. Ah, mais moi, j'assume totalement. Moi, j'assume aujourd'hui, parce que j'ai un certain âge, j'assume ce que je suis. Mais je peux très bien comprendre que les gens me regardent de travers et n'acceptent pas ce que je suis. Et ça, c'est un travail très difficile. Oui, c'est super compliqué. Mais je l'accepte. Et je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et je sais que je ne plais pas à la majorité. Mais je m'en fiche. Il faudrait apprendre à lire aussi. Et à écrire. Parce que enfin, entre l'écriture abrégée des SMS et la lecture de la télé, les téléréalités, télé etc., on perd toutes ces valeurs qu'on devrait quand même avoir. Parce qu Au qu'au niveau des articles, j'essaie d'en rédiger un par jour. Au moins, il y a des moments où je ne peux pas, il y a des moments où j'en fais deux, voilà, c'est assez aléatoire aussi. Donc il n'y a rien qui est figé, il n'y a rien qui est fixé. Je fais en fonction du temps que j'ai, des moyens que j'ai. Je vais aller chercher des petits sujets, ouais, qui m'intéressent moi, des gens qui m'intéressent, dont j'ai croisé la route, et qui pour moi sont, sont des personnes intéressantes, dont on ne parle pas malheureusement. J'ai croisé la route de pas mal d'auteurs, qui sont, qui sont des gens incroyables. En temps, c'est c'est énorme.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 Je ne connaissais absolument rien à la programmation des sites internet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent justement aux personnes comme moi qui ne connaissent rien mais qui veulent se lancer, il existe des solutions de facilité, des sites clair main. Donc il y a toute une interface très facile avec des cliquets glissés. C'est ultra simple, c'est vraiment ouvert à tous les gens qui sont euh, novices, mais qui ont envie quand même de se lancer sur la toile. Il faut juste mettre la mise en page, mettre des couleurs, une charte graphique spécifique, etc. Il n'y a pas besoin de connaissances pointues dans le domaine. Il bon, y a des publicités dessus, bon, il voilà, y a plusieurs degrés. Donc, euh, ou bien si vous voulez un site sans publicité, il faut acheter un petit peu, chose que j'ai fait moi. Donc euh, je, je crois que c'est 15 euros par mois. Ce n'est pas non plus un investissement tout à fait excessif. Ça reste raisonnable. Après, il faut juste acheter son nom de domaine, c'est-à-dire l'adresse du site. Euh, je crois que c'est à hauteur de 20 euros par mois aussi, quelque chose comme ça, ou par trimestre, je ne sais plus exactement. À la base, j'écrivais pour moi. J'écrivais pas pour les autres. J'écrivais euh, quand j'étais ado, par exemple, j'écrivais pour exulter de, de, de la haine, de la colère, voilà. Et, et j'ai toujours écrit pour moi. J'ai jamais montré mes écrits à la base, donc c'était toujours pour moi. Euh, j'ai aussi beaucoup écrit sur d'autres sites euh, belges à l'époque, euh, c'était Oniris, euh, qui, qui, voilà, c'était pour présenter des textes, mais j'ai toujours écrit déjà sous pseudo pour pas qu'on me reconnaisse, et puis j'ai toujours écrit, c'était pour moi. Et justement cette, cette démarche que j'ai eue sur ce site belge à l'époque, euh, c'était pour voir un petit peu le ressenti des gens sur mes écrits. Parce que qu'à euh, un moment donné, écrire pour soi c'est bien, mais euh, ça permet juste de, de canaliser, de, de sortir quelque chose. Et là, j'avais envie de passer une dimension supérieure, je pense. Et je suis allée voir ce que les gens pensaient de ce, de ce que j'écrivais, tout bêtement. Et j'ai eu un retour, je ne m'y attendais pas, j'ai eu un retour assez positif. Pourtant, je parlais de tout derrière, je veux dire, c'était assez... Et j'ai eu un retour assez positif, donc je me suis dit, ben, pourquoi pas plus tard me lancer Et puis bon, après, ça a pris quand même pas mal d'années, une dizaine d'années même. Le site a été créé en une journée. C'est-à-dire que je suis allée sur une plateforme, j'ai regardé comment créer un site internet rapidement. J'avais pas forcément de connaissances là-dedans et j'avais pas envie non plus de me lancer dans quelque chose de trop compliqué. Donc, je suis allée sur des plateformes pour créer des sites. Ouais, en ouais. trois jours, le site était en ligne. Il se remuer, quoi. D'arrêter de, de sortir, d'être, d'être, tout simplement. Il faut être. Il faut assumer ce qu'on est. Si on a envie de s'habiller en rose, on s'habille en rose. Si on a envie de... de non, mais c'est vrai. Si on a envie de parler, voilà, il faut être. Il faut être, il faut sortir de ces clichés, il faut, il, faut, il faut assumer, il faut juste assumer. Et puis les autres, franchement, moi les autres, c'est pas eux qui me remplissent mon assiette, ni mon frigo, c'est pas eux qui me permettent d'être bien ou pas. Franchement, je m'en fiche, quoi. Il, faut, il faut être bien, il faut, il, faut, il faut se révéler, il faut se réaliser en tant qu'être.